Un des buts de la Fondation est de partager avec le plus grand nombre notre connaissance de l'univers. C'est pour ceci qu'avec George Smoot nous avons créé la série d'ateliers intitulée « Enseigner l'univers » qui permettait de former au domaine de la physique de l'univers les enseignants du secondaire. Et En 2014, nous avons décidé d'aller un cran plus loin et de concevoir un cours autour du thème de la gravité la gravité dont la théorie est la théorie d'Einstein, la relativité générale, dont on fêtait le centenaire en 2015. Nous avons démarré avec une version française du cours et nous avons la surprise de voir qu'il réunissait plus de 5000 apprenants très dédiés à la tâche de comprendre la physique de l'univers, très enthousiastes aussi et c'était certainement une récompense pour nous. Mais la vraie surprise a été de voir que quand nous avons démarré la version anglaise du cours à l'automne 2015, sur la plateforme FutureLearn, eh nous avions 70 000 inscrits à ce cours. Et c'est un encouragement pour nous tous que de voir que tant de personnes d'origine, d'horizons si différents, s'intéressent à mieux comprendre la physique de l'univers, et tous les mécanismes, toutes les théories euh, que nous essayons de développer autour et la façon dont nous vérifions tout ceci expérimentalement. Dans ce cours, euh, non seulement le, la curiosité des apprenants était tout à fait euh, étonnante, mais aussi les échanges que nous avons eus avec eux dans les forums de discussion euh, qui ont été vraiment une expérience humaine extrêmement enrichissante pour nous aussi. Et donc nous voudrions continuer cette aventure, et les cours sur internet, les MOOC, sont gratuits pour ceux qui s'y inscrivent, mais coûtent cher à concevoir et à réaliser, et donc c'est pour ceci que nous avons besoin de votre soutien.